Aujourd'hui, tout le monde chrétien attend avec impatience de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Nous nous tournons vers la mangeoire de Bethléem, vers un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans. Cet énorme événement a changé le cours de l'histoire humaine et a eu un effet sur ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Quand nous regardons vers cette mangeoire aujourd'hui, nous nous demandons, qui est ce bébé né à Bethléem Qui est ce bébé né en présence des anges Qui est cet enfant qui a attiré des rois venus d'Orient pour l'adorer il a grandi sur les collines de Judée et a laissé sa marque à travers des siècles et des siècles, plus que quiconque ayant vécu sur cette terre. Dans les Écritures, juste quelques aperçus nous sont donnés de Marie et Joseph avant que Jésus ne naisse. Ils vivaient sur le territoire de la Galilée. Joseph pratiquait la religion juive. Marie nous donne la preuve de sa connaissance approfondie des Écritures, bien qu'elle fût juste une adolescente. La Bible nous enseigne qu'elle était agréable à Dieu qui l'a choisie pour être la mère de Jésus. L'histoire, telle qu'elle est racontée dans la Bible est très intime et elle nous transporte en terre sainte quand nous la lisons. Seule la Bible pouvait relater une si grande histoire. Quand nous écoutons cette si belle histoire, certaines des choses que nous remarquons peuvent difficilement être dites en public. Elles sont presque trop intimes et trop saintes. Matthieu dit que la naissance de Jésus arriva ainsi. Alors que Marie sa mère était promise en mariage à Joseph, avant qu'ils ne se connurent, elle fut trouvée enceinte, sous l'action de l'Esprit Saint. Alors Joseph son mari, qui était un homme juste, ne voulant pas la dénoncer en public avait l'intention de la renvoyer secrètement. Marie et Joseph n'étaient pas encore mariés. Dans le texte grec, le mot « Marie » signifiait « homme ». Il nous est dit qu'ils n'ont pas encore habité ensemble comme homme et femme. Mais Marie et Joseph avaient gardé leur engagement d'amour pur. Et Marie fut trouvée enceinte. Mettez-vous à la place de Joseph. Imaginez ses pensées et ses suspicions à propos de la fille à qui il était fiancé. Selon la loi, Marie devait être mise à mort. Mais Joseph ne voulait contribuer aucunement à cette sentence. Alors il a décidé de briser les fiançailles en ayant privé. Mais tandis qu'il réfléchissait à ces choses, un ange de Dieu lui est apparu en rêve, pour lui donner une explication à propos de cette situation. L'ange dit à Joseph. N'aie pas peur de prendre Marie pour femme car ce qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Puis l'ange dit à Joseph que Marie donnera naissance à un garçon qui sera nommé Jésus, car il sera le sauveur de son peuple. Joseph était plus qu'apaisé. Toutes ses suspicions s'envolaient. Il crut en Dieu et épousa Marie. Il y a aujourd'hui de faux enseignants, même dans nos séminaires théologiques qui sont devenus des commentateurs négatifs. Ces hommes ont peu à offrir sinon, le refus de la parole de Dieu. Ils nous disent que l'histoire est symbolique ou que c'est de la pure imagination ils disent qu'il est impossible pour une Vierge de donner naissance à un enfant. Ils ont alors conclu que ça ne s'est jamais produit. Cependant, Marie a semblé intellectuellement plus vif que ses critiques contemporains. Nous voulons toujours tout comprendre. Nous ne voulons rien accepter simplement par la foi, parce que ça nécessite de l'humilité. 19 siècles avant que les critiques théologiques ne pensent à la question, Marie s'est montrée plus pertinente quand elle a demandé à l'ange « Comment cela arrivera-t-il » Cela l'affectait plus personnellement et plus intimement et l'ange a donné la réponse. Il a simplement dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ainsi cet enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. En cette phrase unique de l'ange, nous avons la réponse à toute la question de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Premièrement, l'ange a dit que le Saint-Esprit descendra sur cette jeune femme craignant Dieu. Cette même expression fut utilisée par Christ lui-même plus tard quand il dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous ». Cette même puissance, cette même intervention de l'Esprit-Saint, qui serait active à la Pentecôte et qui sera à l'origine de l'Église. Cette même puissance a permis au Fils de Dieu d'être conçu par la Vierge Marie. Deuxièmement, l'ange a dit que la puissance du Très-Haut couvrira Marie de son ombre. Ces mots peuvent nous sembler étranges mais ils étaient familiers à Marie. En hébreu, l'expression « le Très-Haut » était utilisée pour exprimer la majesté du Dieu éternel. Le mot « ombrage » ou « nuée » ramène Marie à la construction du tabernacle parmoise. Quand le tabernacle fut achevé, la nuée le recouvrit et la gloire du Seigneur le remplit. La nuée a ainsi recouvert le tabernacle de son ombre. Marie connaissait ces paroles. Marie savait que lorsque la nuée du Seigneur couvrit le tabernacle, ce dernier fut rempli de la présence du Seigneur. Ainsi, elle savait que la puissance du Tréola couvrant de son ombre signifiait que le Seigneur lui-même résiderait en elle. Ainsi Christ était né, vrai homme car étant fil de Marie, mais bien plus qu'un homme car étant fil de Dieu, né d'une Vierge. Le vrai sens de Noël est que Dieu est venu vivre parmi les hommes. Dans notre famille, à Noël, nous avions des secrets. Un des mes fils venait auprès de moi et me disait, Papa, j'ai un secret, et je lui disais en retour que j'avais aussi un secret. C'était simplement à propos des présents cachés. Et cela restait secret jusqu'au matin de Noël où nous nous empressions d'ouvrir les présents. Si nous regardons uniquement l'empressement à ouvrir les cadeaux, les derniers Noëls seraient les plus grandioses que les États-Unis aient jamais connus, d'un point de vue commercial. Cependant, des millions oublient le sens réel de Noël. Trop souvent nous oublions que c'est la naissance miraculeuse de Jésus que nous célébrons. La signification précise de ce premier Noël était claire. Dieu est venu sur terre en forme humaine. L'impact de cet événement était si immense que tous les calendriers se sont réinitialisés et le monde a redémarré avec un nouvel espoir. Mais quand nous regardons nos Noëls modernes à l'aspect commercial, nous nous demandons si nous n'avons pas complètement perdu le vrai sens de cette fête bénie. Demandez à un enfant quelconque ce que Noël signifie pour lui et il vous parlera de jouets, du Père Noël, de son impatience les jours précédents le 25 décembre. Demandez à un homme d'affaires actuel ce que Noël signifie et il vous parlera de la foule agitée, des décorations lumineuses, des ventes, de l'argent et de cette intense activité commerciale dans les magasins avant Noël, qui doit générer de grands bénéfices et se poursuivre par les soldes. Mais heureusement, si vous posez la même question à un chrétien éclairé, il vous dira que ce jour est né dans la cité de David, un Sauveur qui est Christ le Seigneur. J'ai dit et j'ai écrit que je crois qu'une vierge peut concevoir et enfanter un fils et l'appeler Emmanuel. Le prophète Michée, inspiré par Dieu a même désigné le petit village où Christ devait naître, des siècles avant l'événement. C'était un aperçu transmis au peuple de Dieu, depuis son télescope prophétique. Néanmoins, quand Jésus fut né, la majeure partie de la population du globe n'en était même pas consciente et beaucoup de ceux qui l'étaient ne croyaient pas en sa divinité. Ils ressemblent étrangement à nos contemporains. Ils avaient oublié le vrai sens de leur système religieux. Leur religion est devenue une formalité. Elle a perdu sa signification et sa puissance. Un des plus grands sermons de tous les temps fut prêché par un ange à l'occasion de cet événement historique de la naissance de Jésus-Christ. Dans cette nuit de sa naissance, un ange dit au bergers effrayés, n'ayez pas peur, car voici, je vous apporte une bonne nouvelle de joie, une nouvelle pour tout le peuple, car pour vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est Christ, le Seigneur. La première célébration de Noël eut lieu, non dans un temple, ou une cathédrale, ou une synagogue, mais en plein air. La bonne nouvelle de la naissance du Christ a retenti depuis les cieux. L'ange du Seigneur a proclamé la bonne nouvelle. Bien qu'il soit pauvre et illettré, les bergers ont pu discerner la voix du ciel. C'est étrange que la joyeuse nouvelle ne soit pas en premier donnée aux prêtres ou aux pharisiens érudits. Les prêtres étaient probablement trop préoccupés par leurs rituels et services religieux, les exégètes, trop ancrés dans leurs interprétations et les pharisiens trop absorbés par leurs principes pour entendre l'annonce céleste. Dieu parle toujours à ceux dont les cœurs sont préparés pour l'écouter. Aujourd'hui, lorsque je circule à travers le pays, j'ai l'impression que l'histoire se répète. Dans beaucoup d'institutions de formation, nous produisons des experts en théologie plutôt que des hommes spirituellement élevés. Dieu semble parler à nouveau dans notre monde moderne à des hommes et des femmes ordinaires, d'un bout à l'autre du pays, lorsqu'ils se rassemblent en petits groupes de prières et d'études de la Bible ou en groupes de jeunes. Les bergers de Judée ont été les premiers à entendre le sermon du ciel il y a 2000 ans. Il est aussi significatif que ce message ait été délivré une nuit. Il ne faisait pas nuit seulement parce que le soleil s'était couché. Il faisait nuit parce que le monde était enveloppé dans une obscurité morale et spirituelle, comme c'est le cas aujourd'hui. Les hommes étaient guidés par l'avidité, l'intolérance, le désir de puissance. Les femmes étaient considérées comme des cibles d'assouvissement des désirs masculins. La religion était un dispositif par lequel les riches exploitaient les pauvres. Les hommes volaient, escroquaient, et faisaient du profit sous le manteau de la religion. Ils engageaient même des guerres au nom de la religion. Dans tous les secteurs de la vie, ils faisaient nuit quand Jésus survint. Aujourd'hui, il me semble qu'une nuit morale se soit abattue sur notre monde. La culture du plaisir, les guerres au nom de la religion, de la même manière que cela l'était quand Jésus vint, il y a deux ans. Pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutent en ce moment, il y a une autre sorte de nuit. Il fait nuit dans cette chambre d'hôpital. Il fait nuit sur ce lit de malade. Il fait nuit dans cette prison. Il fait nuit dans la détresse et le deuil d'un bien-aimé perdu. Mais Jésus vient dans la nuit profonde. Dans vos cœurs, vous pouvez recevoir le Christ et il peut vous amener sa joie, sa paix et sa gloire telle que vous n'en avez jamais connue, à condition que vous lui donniez votre vie. L'ange a dit au berger n'ayez pas peur, car c'était aussi un monde sous la peur, tout comme notre monde aujourd'hui est dominé par la peur. Récemment un président des États-Unis a dit, le monde est tenu par la peur. En dépit de notre liberté et de nos avancées scientifiques, et notre civilisation fière d'elle-même, la peur humaine est sans précédent. Beaucoup d'entre nous ont peur de tout sauf de Dieu. Mais c'est peut-être Dieu qu'ils devraient craindre. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu à travers Jésus Christ, nous n'avons plus rien à craindre. Notre amour pur, en soi, efface cette peur. La seule libération de la peur en ce temps de Noël est Jésus Christ. L'ange de Noël dit, n'ayez pas peur, car aujourd'hui, vous est né un sauveur. De quoi avez-vous peur? Avez-vous peur que vos péchés soient trop nombreux et que vous ne pourrez pas vous faire pardonner? Je vous garantis que Christ peut vous les pardonner tous. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Avez-vous peur parce que votre avenir semble incertain Certainement, quand nous lisons les titres de médias aujourd'hui et suivons les fluctuations boursières, il y a peu de sécurité dans le monde où nous vivons. Mais Christ a la solution à cette peur aussi. Craignez-vous les grandes menaces qui quelquefois semblent dépasser ce que vous êtes en mesure de supporter Il est la réponse à ce genre de peur. Avez-vous peur de la mort la Bible nous apprend qu'il a vaincu la mort et si vous lui faites confiance, vous pouvez dire avec Paul, « Ô mort, où est donc ton aiguillon ?» Certains parmi nous ont peut-être peu de chance de voir la nouvelle année. Ils le savent et ont très peur. Avez-vous peur de la mort Il n'y a aucune peur pour le vrai chrétien qui a foi en Jésus comme Seigneur de lumière. L'ange du Seigneur continue son sermon, « Je vous annonce une grande nouvelle, c'est la nouvelle que non seulement, Dieu a aimé le monde, mais que de surcroît, il est venu. » Dans la personne de son fils, s'identifier à nous. La joie peut remplacer la tristesse. L'amitié peut remplacer la séparation et les hommes peuvent redresser la tête avec espérance au lieu de se courber de désespoir. Mais la plus grande nouvelle de tout est qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Noël ne peut pas être séparé du sacrifice de la croix. Christ lui-même, dans Jean 18 verset 37 a dit, C'est pour cela que je suis né, avez-vous déjà été au pied de la croix pour le recevoir en tant que sauveur et seigneur et maître? Sinon, alors Noël n'a aucun sens pour vous. Il n'y a aucune réalité de Noël dans le cœur d'un homme qui ne connaît pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous pouvez le recevoir aujourd'hui en vous repentant simplement de vos fautes. Et vous pouvez passer votre premier Noël, connaissant sa vraie signification dans votre cœur. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous prions aujourd'hui que beaucoup comprennent Noël et son vrai sens pour la première fois en acceptant Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Nous demandons ceci en son nom. Amen.